Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'application Humeur que vous allez devoir développer. Quels sont les objectifs de l'exercice Eh bien, tout simplement de jouer avec bonjour. On va donc détecter des terminaux présents sur un même réseau local. Pour cela, on va utiliser un service soulignéHumeur.soulignéTCP. Et le port 9090. Vous pouvez bien évidemment changer ces valeurs, mais vous avez intérêt à ce que toutes les applications que vous allez déployer pour tester, si vous testez à plusieurs, eh bien, respectent les mêmes conventions. Sinon, ça n'a pas marché. On va également manipuler un petit peu les préférences typiquement pour définir le nom que le terminal va exporter pour définir son humeur, on sera défini dans les préférences du terminal et si les préférences ne sont pas indiquées on prendra le nom du terminal par défaut. On va évidemment rejouer avec des table view controllers, ce qui ne fait pas de mal. On va également jouer avec des navigation controllers, ce qui fait encore moins de mal et vous allez pouvoir vous éclater. Vous imaginez bien que la démonstration ici n'est pas très pratique à faire. Donc j'ai trois terminaux physiques. Je vous recommande si vous n'avez qu'un seul terminal, évidemment, d'utiliser le simulateur que vous pouvez exécuter en parallèle. Et s'ils sont sur le même réseau, ça fonctionnera de la même manière. Vous ne pouvez hélas pas avoir plusieurs simulateurs actifs. Enfin, je crois. Je n'ai jamais essayé. Donc je vais prendre un des terminaux et je vais dire que j'ai envie de m'appeler Toto. Donc je vais aller dans les préférences. Ici, je suis Toto. Et pour les autres, je n'ai pas euh, positionné les préférences. Donc je vais le lancer et a priori, je m'appelle Toto, je suis content et puis je peux avoir envie de dire que je suis triste parce que je suis tout seul. À ce moment là, je vais lancer l'application sur un deuxième terminal. Et vous voyez qu'à ce moment là, eh bien, euh, les informations sont propagées. Et ici, bien évidemment, je peux dire que j'ai le blues. Et puis enfin, je peux aller vers un troisième terminal. Donc vous voyez que les trois ici apparaissent. Et lui, eh ben, il va dire qu'il est en colère. Et vous voyez que c'est propagé. Hein. Quand quelqu'un change, vous voyez bien que alors déjà, vous voyez que j'ai euh, des appareils qui manifestement n'ont pas positionné leur préférence et c'est leur nom. Donc ça c'est iPod SAR1. Ça, ça c'est iPhone SAR, et celui-là, c'est celui que j'ai renommé en Toto. Et puis bien évidemment, si je change les choses pour l'un, lui il devient triste, voilà, on va dire qu'en fait non, c'est un peu con, il va devenir content, puisqu'il a trouvé des copains, donc lui il va devenir content aussi parce qu'il a trouvé des copains, vous voyez, et à ce moment-là, vous voyez qu'effectivement, les humeurs sont propagées au fur et à mesure. Bien évidemment, si je quitte l'application, eh bien, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Je quitte maintenant l'application sur le deuxième terminal et à ce moment-là, il va disparaître. Je quitte l'application sur le dernier terminal et à ce moment-là, et bien évidemment, il n'y a plus de service en ligne. Attention, il y a un gros piège à loup quelque part. En particulier parce que euh, le pop de la vue avec euh, le piqueur qui est ici eh bien il peut être explicite. En fait soit vous passez par ici et donc en quelque part vous dites euh, humeur et je remonte au niveau suivant soit ici vous tapez sur le bouton donne et là vous êtes obligé de le gérer explicitement. Comment allons-nous faire Eh bien vous avez des méthodes pour cela. PopViewControllerAnimated et puis vous l'avez la même en Swift. Et puis c'est quelque chose que vous avez demandé au navigation controller, Donc que vous obtenez via le self du contrôleur de vue. Parce que le contrôleur de vue est associé à un contrôleur de navigation et vous allez vous en sortir comme ça. D'accord Ben voilà. à vous de jouer. Et puis ensuite, partagez votre humeur sur le réseau Bonjour. Vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous avez des ressources sur la page compagnon de la séquence. Amusez-vous bien. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.